Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis péricultrice en maternité à Jeanne-de-Flandre. Ce midi, on va faire un live sur le thème du rythme du bébé pour garder contact avec vous qui ne puissiez plus venir obligatoirement à Jeanne-de-Flandre plus facilement. Et il y aura d'autres thèmes qui seront faits dans les semaines à venir. Alors, Charlotte, c'est quoi le rythme du bébé à la naissance alors, à la naissance, euh, après une naissance qui s'est bien passée, on va avoir dans les premières heures un bébé qui va avoir, être dans une phase d'hyper-éveil, c'est-à-dire qu'il va avoir un éveil très important où euh, le réflexe de succion est très présent. Euh, ensuite on va pour cela le, le mettre en peau à peau contre sa maman afin qu'il puisse s'apaiser et puis ensuite il va pouvoir aussi euh, euh, chercher le, à, à prendre contact avec sa maman par le regard et euh, là il est dans des bonnes conditions pour pouvoir commencer à s'alimenter et il va pouvoir à ce moment-là, mais on va bien sûr attendre qu'il soit prêt hein, euh, et qu'il ait, qu ait cheminé vers, euh, vers euh, ce moment de l'alimentation. Le pot à peau, c'est une, une interaction entre la maman et, et le bébé où on va poser le bébé nu contre la maman, euh, où en fait il va pouvoir euh, s'apeser hein, après avoir été dans le ventre de sa maman et en fait il va naître. Hein, c'est un grand bouleversement sensoriel, cette naissance. Et le fait d'être contre sa maman, ça va vraiment l'apeser et euh, il va être maintenant sur sa maman et ça va vraiment le rassurer. C'est aussi pour le papa Le papa peut faire aussi du pot à peau bien sûr. À la naissance, on va privilégier la maman pour qu'il puisse vraiment cheminer vers une alimentation soit au sein, soit au biberon, après, selon le choix de la maman. Mais ensuite, bien sûr, le papa pourra sans souci refaire du pot à peau, soit en salle de naissance après, si la maman se sent fatiguée, ou bien sûr, pendant le séjour en maternité ou même à la maison, tant qu'ils veulent. Quel sera le rythme du bébé, les heures et les jours qui suivent sa naissance Alors après euh, ces premières heures où il y a une hyper, hyper éveil, il va avoir besoin de plusieurs heures pour pouvoir euh, récupérer hein, de, cette, de, de tous ses efforts et ses émotions de cette naissance. Donc il va beaucoup dormir, il va avoir quand même des, des phases d'éveil où il va manger et parfois on va le remettre régulièrement à pot à pot justement pour éveiller ses sens, pour lui donner envie de, de s'alimenter. Euh, ensuite vers le, vers le deuxième jour il, est, euh, il, est, il a récupéré de cette naissance et il va se, se réveiller plus spontanément davantage et il va manger euh, plus, plus facilement euh, il va être très très éveillé euh, souvent euh, le soir et euh, surtout la nuit hein. donc la deuxième nuit c'est souvent une, une nuit de java c'est un petit peu compliqué mais quand les parents sont prévenus bah, voilà, c'est plus facile pour eux euh, puis après, euh, les jours qui suivent, euh, il va, euh, va s'alimenter de plus en plus, mais euh, il n'a pas des, des heures fixes en fait, hein, c'est vraiment aléatoire. Il est souvent fort réveillé en fin d'après-midi, en début de nuit. Alors, ce n'est pas évident parce que c'est un moment où les parents, euh, eux, commencent à être fatigués, hein, donc c'est un peu dur, c'est ces rythmes différents, mais euh, petit à petit, euh, vous allez apprendre à connaître votre enfant et vous allez vous faire confiance. Très bien, euh, Charles, donc on a des questions qui vont peut-être bientôt arriver, euh, euh, on peut peut-être continuer, ou, ou comment on sait que le bébé euh, doit se nourrir Elle, Alors, le bébé, il va se nourrir euh, quand il va euh, faire des signes, ou il va, alors on a une petite pancarte, Anne jeune de Flan, qu'on se sert. Donc, il s'est accroché au berceau hein, où le bébé, en fait, il va se nourrir euh, en montrant d'abord qu'il va euh, faire des petites mimiques, qu'il va euh, ouvrir les yeux, hein, donc ça, c'est important. Il va euh, bouger ses membres, hein, bouger ses bras, bouger ses, ses jambes. Et euh, il va euh, commencer à vouloir faire des mouvements avec la bouche, avec sa langue et il va chercher à, à sucer ses doigts. Donc, ça, ça montre à, aux parents qu'il est prêt à téter. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Vous voyez ici, il est déjà trop énervé. Donc là, c'est vrai qu'il il faut d'abord le calmer avant de lui l'alimenter. Donc ces signes d'éveil sont importants et pour que les parents puissent les reconnaître, on va favoriser et proposer aux parents une proximité 24 heures sur 24 avec leur enfant. C'est important que le, que le bébé soit à côté de ses parents jour et nuit. Grâce à cette proximité, ça va leur permettre d'avoir une complicité et de pouvoir petit à petit reconnaître et comprendre les signes d'éveil de leur bébé. Et le fait de cette proximité, ça va aussi permettre aux parents d'avoir de plus en plus confiance en eux. On a une question de Pauline. Mon bébé va avoir 4 mois, il se réveille une fois dans la nuit pour prendre un biberon. Est-ce normal Est-ce que je dois essayer de le rythmer dans ses biberons et déterminer moi-même les heures de biberon alors, euh, le cycle de sommeil hein, est complètement euh, différent, bien sûr, à la naissance puis après. Hein, on n'a pas parlé des cycles de sommeil, je vais peut-être l'expliquer pour que les parents puissent bien comprendre. À la naissance, euh, le, le bébé euh, va, euh, va dormir des, des petites périodes qui sont irrégulières. Hein. Euh, vous allez avoir euh, d'abord une première phase de sommeil où le bébé, il va euh, avoir un sommeil ce qu'on appelle agité, où il va faire des petites mini qui va bouger avec ses, avec ses, ses bras, euh, ses jambes, d'accord Et puis, il peut avoir aussi une expression, il a, une, il a aussi une respiration qui va être irrégulière et rapide. Et il va avoir des expressions parfois euh, sur son visage. Hein. Vous pouvez, les parents, là, vous rendre compte qu'il peut avoir une expression où euh, il va pouvoir euh, parfois euh, avoir une expression de peur, une expression de, de joie ou une expression d'étonnement en fait, hein, euh, de surprise, hein. mais c'est un bébé qui dort. La deuxième phase, ça va être une, une phase où le bébé il a un sommeil vraiment calme, hein, donc il, il ne bouge plus, il dort profondément et en fait il a son, euh, son sommeil qui est euh, avec une respiration euh, lente et régulière. Au fur et à mesure des mois, il va espacer un petit peu ses, ses, ses repas et il va, avoir une, il va maturer un petit peu avec ses cycles de sommeil qui vont, qui vont, qui vont s'agrandir. Mais d'un enfant à l'autre, effectivement, les bébés vont faire plus ou moins leur nuit selon un petit peu cette, cette maturité. Mais ce n'est pas anormal d'avoir encore un bébé qui, qui a besoin de s'alimenter une, une fois à quatre mois. Question aussi pour que faire si mon, si mon bébé pleure, peut-être les, euh, les pleurs du bébé dans les, les premiers jours et les premiers mois, comment on se dit que c'est normal ou pas normal, comment ça se passe mmh. Alors, les pleurs du bébé, souvent, c'est quelque chose d'angoissant pour les parents. Hein. Pourtant, euh, euh, c'est une façon au bébé de montrer qu'il a besoin de ses parents, qu'il qu veut faire passer un message, en fait. Euh, c'est un moyen d'expression, de, de, de communication pour lui. Euh, c'est vrai qu'un bébé, ça pleure, mais peut-être parce que, justement, il a besoin d'exprimer de, quelque chose. Donc, cette proximité pendant les premières semaines, les, voire les, premières, les premiers mois... Ça va permettre de comprendre ses besoins. Hein. Petit à petit, vous allez un petit peu détecter quelle pleur euh, correspond à quel à tel besoin, euh, besoin d'être changé, d'être alimenté, ou euh, tout simplement besoin d'être euh, d'être réconforté, hein, d'être rassuré. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire euh, grâce. Euh, grâce au pot-à-pot que pot, vous pouvez faire et refaire à la maison et au portage, hein, bien sûr, tout ça dans des, des règles de sécurité. Et euh, vraiment, le fait de prendre votre bébé, ça va, en le câlinant, en le berçant, en lui parlant, ça va vraiment euh, euh, le réconforter et, euh, et il va s'apaiser Alors, c'est vrai que parfois, on a des bébés qui, qui pleurent sans pouvoir être consolés après avoir répondu à tous ses besoins. Il ne faut surtout pas hésiter, à ce moment-là, si c'est des pleurs intensifs qui durent longtemps et plusieurs jours, de consulter un médecin pour voir si, si tout va bien au niveau médical. On a une question d'Ophélie. Mon fils a 15 jours aujourd'hui. Dois-je encore le réveiller toutes les 4 heures pour manger, même en journée, ou je peux le laisser dormir s'il ne réclame pas alors, ça va bien sûr dépendre aussi de l'alimentation du bébé. Hein. C'est vrai que les bébés, ils ont justement différentes phases de sommeil. Si c'est un bébé qui, va, qui, qui a une courbe de poids qui est adéquate et qui grossit bien, elle va pouvoir pouvoir le laisser dormir. Voilà, c'est toujours voir selon la, la prise de poids et le mode d'alimentation, que ce soit par le biberon de lait infantile ou allaitement maternel. Une petite question peut-être sur les, les, les, les, les, les, les, les pleurs aussi, il y, a, il y a des bébés qui pleurent beaucoup, il y a des bébés qui pleurent parce que pas, il y en a qui dorment beaucoup, il y en a qui dorment pas. Euh, C'est normal qu'il y ait autant de différences chez les bébés oui, chaque bébé a des besoins différents. Hein. Il y a des bébés qui ont besoin de beaucoup de, de portage, d'être rassurés. Il y en a d'autres qui sont plus modérés par rapport à ce besoin. Et euh, voilà, vous allez vraiment apprendre à connaître votre bébé. En, en, encore une fois, euh, le portage, c'est quand même quelque chose qui est important. Hein. Le bébé, euh, il est en, en étant porté, euh, il, est, il, il, sent, il vous sent, il, il est bercé par vos mouvements respiratoires. Il, il entend votre cœur, donc ça lui rappelle tout, tout ce qu'il avait dans, quand il était dans votre ventre, en fait. On a une question d'Amélie. Un bébé, elle l'été, est-ce qu'il peut faire ses nuits Alors, un bébé à l'été va faire ses nuits un jour, mais euh, c'est normal qu'il euh, va téter 8 à 12 fois par 24 heures. Hein. Et c'est vrai qu'il euh, a besoin justement de, de téter régulièrement pour euh, pouvoir stimuler euh, la production de lait. Au début, les bébés ont un petit estomac qui va euh, tout doucement grandir, mais c'est normal que pendant euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a des tétés euh, la nuit aussi. Ça entretient la lactation en tout cas. Une question de Sophie, comment soulager les coliques alors, les coliques, c'est des... pour les mamans qui ne savent pas ce que c'est, c'est des, des petits maux de ventre. Hein. Donc, euh, on, on va s'orienter dans un autre thème que le rythme du bébé. Hein. Euh, là, on va... je vais être succincte, peut-être qu'on va pouvoir en parler une autre fois. C'est juste qu'en en fait, les coliques, on va pouvoir euh, vous apprendre euh, en maternité ou peut-être euh, vous pouvez aller en PMI, hein, protection maternelle infantile, pour vous montrer comment faire des petits massages à votre bébé euh, pour pouvoir euh, le soulager au niveau de ses petits maux de ventre et euh, comment on peut aussi porter le bébé. Hein. Donc parfois, je vais vous montrer sur un bébé, on va parfois peut-être pouvoir le porter un petit peu comme ça hein, pour soulager un petit peu son ventre hein, et puis pouvoir le, le bercer, le câliner. Hein. Mais encore une fois, euh, n'hésitez pas euh, à, euh, à demander euh, au soutien et au au soutien en ville, hein, votre médecin traitant, votre pédiatre, votre sage-femme ou la péricultrice en PMI. On a des questions aussi de mamans qui se demandent si euh, quand les bébés euh, euh, dorment et, et, et on a du mal à, à les faire manger, est-ce qu'il faut les réveiller euh, ou pas Comment ça se passe Alors toujours hein, un bébé qui dort effectivement ça va dépendre de son, son âge, son nombre d'heures, de semaines, hein, mais ça peut être parfois un bébé qui, qui oublie de se réveiller pour manger, donc si c'est un bébé qui a une courbe de poids qui, qui se passe bien, euh, il prend 150 à 200 grammes par semaine le premier mois, on peut avoir des, des moments où il y a des espaces plus importants de sommeil, mais euh, en tout cas il faut bien sûr continuer à peser le bébé une fois par semaine dans le premier mois pour voir s'il grossit bien, et, et à ce moment-là, on pourra revoir le rythme du bébé, encore une fois, revoir avec euh, nos collègues en ville pour pouvoir faire le point. Une petite question, justement, parce qu'on parle de sommeil du bébé, euh, c'est quoi les recommandations à la maison pour qu'un bébé dorme bien ou dorme mieux Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du lit, au niveau du couchage, de, euh, de, comment on le vêtit Est-ce qu'on doit le mettre couché directement après manger, avant le après le Comment ça se passe mmh. Donc, euh, le bébé, bien sûr, il a besoin d'un moment de digestion hein, après euh, s'être alimenté. Hein. Il y a des bébés qui vont mettre plus ou moins longtemps. Mais ça aussi, vous allez apprendre à connaître votre bébé par rapport à ça. Euh, au niveau du couchage, hein, donc le sommeil, donc c'est aussi par rapport au rythme du bébé. Je vais en parler un petit peu. Euh, donc, euh, le bébé doit être dans un lit euh, à barreaux, hein, dans un, sur un matelas bien, fort, bien ferme, aux bonnes dimensions du lit. Il ne doit rien avoir dans le lit, juste un draus, le bébé doit avoir une turbulette. Hein, de Selon la température, il va plus ou moins devoir mettre, Donc en ce moment bien sûr, il peut mettre un body, un pyjama, une turbulette. Et dans le lit, hein, il est à plat sur le dos. C'est la position qui est idéale. Et il n'y a pas de tour de lit d'accord. et on ne met rien dans le lit. La température de la, de la chambre doit être de 18 à 20 degrés. Et les recommandations qu'on va retrouver aussi dans le carnet de santé, c'est de, de, de préconiser un, un sommeil auprès des parents jusque l'âge de 6 mois, s'il y a possibilité de pouvoir mettre le, le lit dans la chambre des parents. Une petite question aussi sur les, les pleurs. Est-ce qu'on peut donner une, une tétine ou est-ce qu'on peut donner un peu le sein au bébé pour calmer ses pleurs C'est quoi les recommandations alors, les recommandations pour ces pleurs, hein, c'est vrai que c'est voilà, répondre déjà à tous ces besoins. Euh, ça, encore une fois, ça s'oriente vers un autre, un autre thème euh, qu'on va pouvoir euh, voir quand on parlera peut-être de, des différentes alimentations. Hein, euh, mais c'est sûr que la, la possibilité d'une un, tétine quand euh, on donne une alimentation infantile euh, peut, être, euh, peut aider le bébé à pouvoir se calmer pour une alimentation au, au lait infantile. oui. On a une question de Fatma, ma fille a deux ou trois mois, et elle met sa main dans sa bouche et la suce. Est-ce que je la laisse sucer sa main Est-ce que c'est -ce voilà, est dangereux ou pas euh, Le réflexe de succion, c'est un réflexe hein, qu'il qui, qui perdent après, mais c'est un réflexe qui les rassure, hein, la succion. Donc euh, le bébé, le fait de téter son, sa main ou son doigt, ça, ça le rassure. Hein. Donc ça peut être une possibilité peut-être pour cet enfant pour s'apaiser et peut-être s'endormir. Hein. On a une question de Justine. Euh, Est-ce qu'il faut faire dormir le bébé dans le noir complet Qu'en est-il pour les siestes, les veilleuses ou pas euh, Avec du bruit ou pas Comment ça se passe Sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est important pour, pour les parents. Hein. Ils cherchent à trouver comment pouvoir aider leur bébé à, à faire euh, ce qu'ils disent leur nuit hein. encore une fois euh, faut pas oublier que le bébé au début quand il ne il sait pas ce que c'est le jour et la nuit hein. il n'a pas du tout le même rythme que les parents et euh, c'est vrai que en fait ce bébé euh, ben, au début il a besoin d'être toujours en proximité 24 heures sur 24 pour comprendre que la journée ben, euh, euh, il fait clair euh, il y a du bruit et la nuit, ben, il faut qu'il soit paré dans la chambre des parents, dans le noir. Et quand il va se réveiller pour s'alimenter, que ce soit une alimentation biberon ou les maternelles, la maman elle va lui expliquer, elle va mettre une petite lumière tamisée en lui expliquant qu'il voilà, peut manger et qu'après il va se rendormir. Et petit à petit, son cerveau va se maturer et il va commencer à comprendre la différence entre le jour et la nuit. Bien, bien sûr, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois il y a une question de Magali qui me dit nous, nous vivons dans un studio avec une seule pièce. le bébé dormira avec nous il y a, il y a un risque d'avoir donc du bruit est-ce que cela va perturber le bébé encore une fois euh, il, va, il va vivre au rythme des parents donc euh, il, aura, il y aura du bruit quand les parents euh, feront du bruit et quand les parents dormiront euh, voilà. par contre on invite aux parents euh, de, de peut-être se mettre au rythme des bébés au début, c'est-à-dire essayer de faire des petites siestes euh, au moment où le bébé euh, euh, d'or même dans la journée hein, pour, que, pour être bien en forme comme je vous dis euh, en fin d'après-midi ou en début de nuit on a une question sur euh, le, euh, de Pauline qui dit mon bébé a 4 mois et met une heure pour prendre son biberon car il a besoin de longues pauses, y a-t-il une solution pour qu'il pour qu le prenne plus vite ou est-ce normal ou est-ce qu'on en, en parlera peut-être On ça. en parlera dans un autre thème, parce que là, on, on divague pour plein de questions. Je vois que les mamans sont hyper intéressées et ça nous intéresse de se rendre compte que bah, ces lives ils vont vraiment servir pour ces mamans qui ont plein d'interrogations et qui peuvent peut-être moins voir des professionnels de santé. Vu qu'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah, merci à vous et puis à très bientôt.